Alors voici, nous sommes au premier arrêt de ce majestueux sentier qui s'appelle le riverain. Alors voici la suite et voici le paysage à la première halte que nous avons faite sur ce magnifique sentier qui est en hauteur. Assez, merci! Alors, nous sommes toujours sur ce magnifique sentier qui s'appelle le riverain. Alors, une belle découverte. Il fait 16 degrés. Il y a un petit vent du nord. Il y a quelques moustiques que, auxquels le vent n'a pas d'effet, mais rien de dérangeant. Le sentier est très beau. Il est, tout en... Il est tout en petites pierres. Et ici, on voit le magnifique point de vue que nous avons. Alors, dans une des nombreuses haltes tout au long, jalonnées tout au long de ce merveilleux parcours. Alors, nous avons ici une cascade et à plusieurs endroits, et c'est tout au long du parcours, nous avons des petits points d'eau euh, où l'on peut se rafraîchir, bien entendu, en ayant de l'équipement. Voilà, nous avons devant nous une perdrie qui n'est pas peureuse. La voyez-vous, elle se cache là. Elle descend, elle marche. Alors, nous sommes ici dans un endroit qui s'appelle euh, l'Observatoire du Yéti. Euh, malheureusement, je n'ai pas vu le Yéti encore ce matin. Alors, probablement qu'il est couché ou euh, il est en congé, il est en vacances. Alors, je suis sur un, un promontoire et voici euh, ce que ça donne des montagnes d'une époque glaciaire qui ont été euh, harnachées par les glaciers et qui ont creusé cette vallée magnifique. Alors nous sommes ici devant le ruisseau des érables, euh, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'érables, il y a du boulot, et on voit ici là, le, le ruisseau qui coule, on va faire un panorama, et voilà encore le ruisseau ici de l'autre côté qui descend, c'est un ruisseau qui rejoint la rivière Malbaie. Alors nous sommes sur le chemin de retour, vous pouvez voir l'état du sentier, c'est un sentier qui est large, euh, bien euh, bien entretenu, bien entendu, c'est la CEPAC, et voilà. Alors c'est comme une petite autoroute, je pense que les gardes du parc se promènent ici en, en quatre roues, là. voilà.